Procès de loup, Haddad et le frère du président déchu, Saïd Bouteflika jette un pavé dans la mare. Vol d'Air Algérie, le délai exigé à la personne vaccinée. De nouvelles mesures radicales pour lutter contre l'enrichissement illicite des fonctionnaires de l'État. Procès de Lou, Haddad et le frère du président déchu, Saïd Bouteflika jette un pavé dans la mare. Suspendu, dimanche dernier, le procès en appel dit des SMS a repris, hier, au tribunal criminel près la cour d'Alger par les auditions des accusés. Après la constitution du tribunal en tirant au sort les cinq membres du jury, la présidente de l'audience a demandé à la greffière de lire le volumineux arrêt de renvoi. Cette longue corvée infligée à la greffière a généré une atmosphère si lourde et si ennuyeuse que la Défense a réclamé d'arrêter la lecture. Lors de son intervention, Saïd Bouteflika a jeté un pavé dans la mare, « Le juge d'instruction qui m'a auditionné au niveau du tribunal militaire est le même qui m'a auditionné au niveau de la Cour suprême ». Il a fait savoir que Tayeb Lou recevait directement des orientations du président de la République. Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mamed, Samoun Saïd Ahmed, Poursuivi pour abus de fonction, affirme que la demande d'annulation des mandats d'arrêt émis en 2013 par la parquet général près la Cour d'Alger dans le cadre de l'affaire Sonatrache 2 contre Chakib Relil et les membres de sa famille, émanait de la présidence de la République. Proche du défunt président déchu, Chakib Relil avait régné sans partage sur le secteur de l'énergie durant dix ans avant d'être limogé du gouvernement en 2010. « J'ai reçu des instructions de l'ancien ministre de la Justice, Taïeb Louvia son inspecteur général. » Taïeb Bachemi, qui sont, dit-il, des représentants du chef de l'État, également président du Conseil supérieur de la magistrature, CSM, et devant lequel le magistrat est responsable, selon l'article 173 de la Constitution de 2020, a-t-il justifié. La soumission aux injonctions de la tutelle était tellement aveugle que le magistrat a dû fermer les yeux sur le fait que les mandats d'arrêt internationaux en question sont jugés illégaux car les mis en cause n'ont pas été entendus par le juge d'instruction. Interrogé à ce sujet par la présidente de l'audience, le magistrat soutient que « est affaire d'État » avait un cachet, non pas ordinaire, mais exceptionnel. Acculé par la présidente de l'audience, il a reconnu que normalement cette affaire devait être renvoyée devant la chambre d'accusation pour l'erreur dans le procédure établie par la loi, les concernés n'ayant pas été entendus par le juge d'instruction qui a délivré le mandat d'arrêt. De son côté… L'ancien procureur de la République près le tribunal de Sidi Mamed au moment de l'instruction de cette affaire en l'occurrence El -Bey Khaled, a reconnu la subordination totale des magistrats du parquet au ministre de la Justice, en indiquant qu'il n'avait fait qu'exécuter les directives venant de l'ancien ministre de la Justice via son inspecteur général. Lui aussi n'aurait pas vu cette flagrante erreur de procédure. J'ai informé verbalement et par écrit le procureur général près la cour d'Alger sur le fait qu'il m'a été ordonné de coordonner avec le procureur de la République pour notifier l'annulation des recherches contre Chakib Relil, son épouse, Najat Arafat Relil, ainsi que leurs enfants, Sina et Kaldoun, a-t-il soutenu. Quant à l'avocat Mustafa Derfouf, il a avoué que c'est l'ancien inspecteur général de la justice qui lui a demandé de se constituer avocat de la famille Relil. Et reconnaît-il c'est le même responsable qui lui a dicté les demandes à soumettre par fax au juge d'instruction. Outre l'affaire d'annulation du mandat d'arrêt international émis contre l'ancien ministre de l'Énergie, Chakib Rellil, figure aussi l'affaire d'intervention, sur ordre du ministre de la Justice Tayeblou, en vue de forcer la présidente de la Commission des élections de la wilaya de Gardaïa de falsifier un procès verbal avec effet rétroactif dans le but d'admettre une candidate lors des législatives de 2017. Figure également une affaire de libération d'un détenu, placé en détention provisoire dans le cadre d'une affaire de pension alimentaire, sur ordre du ministre de la Justice et suite à l'intervention de l'ancien Premier ministre, Nourdine Bédoui impliquant Jamila Aziga, procureur général de la Cour de Boumerdès, une magistrate et un procureur adjoint au tribunal de Rouiba. Il y a aussi l'affaire du renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation à Tlemcen, en décembre 2018, où des pressions ont été exercées sur la juge pour favoriser le candidat du FLN au détriment de celui du RND. Enfin, l'affaire opposant Ali Haddad à Saïd Ali, ancien président de l'USMA, aboutit à la dégradation de la magistrate Souila Bayou qui a résisté aux injonctions de la tutelle. Vol d'Air Algérie, le délai exigé à la personne vaccinée. Un nouveau protocole sanitaire est exigé pour les vols d'Air Algérie notamment concernant entre autres le délai à partir duquel un voyageur est reconnu comme vacciné. Alors un protocole sanitaire est imposé aux passagers. Ils doivent avoir en leur possession un pass vaccinal valable ou un test PCR négatif effectué les dernières 72 heures. Cela engendre la suppression du test antigénique à leur arrivée. Ce renouvellement des conditions de voyage en Algérie a eu lieu le 20 mars dernier, selon ce que relate Visa Algérie. Ce changement, malgré sa transparence, n'a pas empêché les voyageurs de se poser plusieurs questions. Étant donné que l'Algérie accepte tout type de vaccin anti-Covid-19, la question que se posent de nombreux clients, quand est-ce qu'un voyageur faisant des allers et retours entre l'Algérie et la France est-il considéré comme étant totalement vacciné De plus, la publication du gouvernement n'apporte aucune exactitude sur les délais du protocole sanitaire. Sur son site web, la compagnie aérienne Air Algérie a annoncé que les passagers doivent avoir un certificat de vaccination qui ne dépasse pas 9 mois, cela dit dans les délais de 270 jours sans donner plus de détails. Suite à un échange avec la compagnie aérienne Transavia, celle-ci dit que toutes les informations concernant les exigences du voyage vers l'Algérie depuis la France sont publiées et détaillées sur son site internet TravelDoc. Voyage en Algérie, quel est le délai de validation du vaccin contre le Covid-19 En effet, deux éléments peuvent déterminer si un voyageur peut entrer sur le territoire algérien. D'abord, le délai de la dernière dose injectée au voyageur. Mais aussi le type du vaccin. D'après la même source, on estime qu'un voyageur est réellement vacciné 28 jours après la première dose du vaccin Jensen, ou Johnson et Johnson. 7 jours après la prise de la deuxième dose de AstraZeneca, Vaxevria, Covishield, Ercovi, Fiocruz, Moderna, Noyavax, ou encore Pfizer-BioNTech. Il est utile de rappeler que le voyageur porteur de l'un des vaccins qu'autorise l'OMS, Organisation mondiale de la santé, mais que refuse catégoriquement la France, à l'exemple de Sinovac ou Sinopharm, sont reconnus comme étant entièrement vaccinés à partir du septième jour après avoir eu l'injection de la troisième dose de l'ARN messager de Moderna ou Pfizer-BioNTech. C'est conformément aux explications de Transavia. Algérie, de nouvelles mesures radicales pour lutter contre l'enrichissement illicite des fonctionnaires de l'État. Les autorités algériennes ont adopté de nouvelles mesures visant à lutter plus efficacement contre l'enrichissement illicite des fonctionnaires de l'État et des aux responsables des administrations publiques. Ces nouvelles mesures seront appliquées par une nouvelle instance gouvernementale créée officiellement pour enquêter sur tous les faits de corruption. Il s'agit de la nouvelle haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption dont l'organisation, la composition et les attributions ont été précisées dans la nouvelle loi numéro 2208 du 4 Shawal 1443 correspondant au 5 mai 2022. L'article 11 de cette nouvelle loi explique qu'en cas d'éléments sérieux confirmant l'existence d'un enrichissement injustifié d'un agent public, la haute autorité peut soumettre au procureur de la République auprès du tribunal de Sidi Mamed un rapport aux fins de prendre des mesures conservatoires pour geler des opérations bancaires ou saisir des biens, pour une durée de trois mois, par ordonnance du président du dit tribunal. Il s'agit d'une première punition qui va enclencher, par la suite, tout un processus judiciaire qui soumettra les fonctionnaires de l'État faisant l'objet de soupçons de corruption à une procédure épuisante. En effet, cette procédure débutera par une ordonnance conservatoire qui sera notifiée, aux instances chargées de son exécution, à la diligence du ministère public, par tout moyen de droit. Cette ordonnance est susceptible de contestation devant la même instance, dans un délai de cinq jours de sa notification au concerné. La décision de refus de la contestation est susceptible d'appel, dans un délai de cinq jours de sa notification, relève ce nouveau dispositif judiciaire qui implique, par la suite, le président du tribunal. Ce dernier décide de la levée ou de la prorogation des mesures conservatoires, d'office ou sur demande du procureur de la République compétent et en cas d'extinction de l'action publique par prescription ou décès du prévenu, le procureur de la République, Compte tenu des éléments dont il dispose, peut informer l'agent judiciaire du Trésor, au fin d'intenter une action civile pour demander la confiscation des biens gelés ou saisis provisoirement, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Explique-t-on dans cette nouvelle loi qui est entrée officiellement en vigueur depuis le 17 mai dernier, a-t-on pu confirmer au cours de nos investigations De nombreuses sources judiciaires ont qualifié ces nouvelles mesures de radicales car elles s'appuient sur de simples soupçons pour entamer des punitions conservatoires. En effet. D'après plusieurs juristes consultés par notre rédaction, cette nouvelle loi numéro 2208 du 4 Shawal 1443 correspondant au 5 mai 2022 parle uniquement de « l'existence d'un enrichissement injustifié d'un agent public », sans définir précisément cette notion avec des éléments judiciaires ou matériels reconnaissables et vérifiables. Cela suppose que de simples dénonciations peuvent servir de base de travail pour traquer et poursuivre des fonctionnaires et agents publics ce qui pourrait ouvrir la porte à de nombreuses dérives pouvant briser injustement la carrière des fonctionnaires algériens. Signalons en dernier lieu que cette nouvelle loi oblige toutes les personnes morales et physiques à collaborer activement avec la nouvelle haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. L'article 13 de la nouvelle loi cité ci haut explique clairement que sous peine des sanctions prévues pour l'infraction d'entrave au bon fonctionnement de la justice, prévues par la législation en vigueur, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, les institutions et les organes publics ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, sont tenus de coopérer avec la haute autorité et lui fournir toutes les informations et l'assistance nécessaires pour l'accomplissement de ces missions. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.